Bonjour bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui je vais vous montrer cet objet qu'il qu faudra acheter qu'une seule fois dans votre vie pour maintenir votre beauté et votre hygiène. On est en mode zéro déchet Oui, j'avais envie de vous montrer que oui, on peut être au top, bon, <rire> j'ai rien fait aujourd'hui niveau ça, mais bref, au top niveau beauté, euh, être, euh, ne pas se laisser aller comme disent les gens, etc. Euh, prendre soin de soi en étant minimaliste et zéro déchet, en prenant des objets de qualité et qui durent. Donc, je vais vous montrer des objets que j'ai certains depuis des années. Il euh, y en a un que j'ai acheté récemment, mais je sais qu'il va me durer des années. Allons-y, première chose, la brosse pour le corps. Je vous en ai déjà parlé, euh, j'ai déjà fait une vidéo sur comment se brosser le corps. Je l'adore, alors moi le seul truc, ça fait des années que je l'ai, ça fait 5 ans que je l'ai celle-là. Alors oui, il y a eu des petits trucs qui sont partis, mais le reste, super utile. Euh, je ne l'utilise pas tous les jours, mais toutes les semaines, ça fait vraiment du bien. Ça enlève les peaux mortes, ça exfolie, ça fait un drainage lymphatique. Euh, ça aide à la circulation sanguine, c'est génial. Je vous conseille, là j'en ai pris une en bois, et ça euh, c'est des poils de coco. Et euh, donc euh, ça c'est une partie, c'est la seule partie qui contient un tout petit peu de plastique, c'est l'élastique. Mais euh, voilà, c'est très difficile de trouver une qui soit que en bois et pas du plastique là. Pour moi c'était très important. Et euh, donc voilà, c'est une brosse qui s'utilise à sec. Et en fait, la raison pour laquelle il y a eu des poils qui sont partis, c'est parce qu'elle a été un peu mouillée à ce niveau-là. Et donc, normalement, il ne faut pas l'utiliser mouillée. Ok Tous les objets que je vous montre, je vais mettre les liens en bas. Oui, ce sont des liens Amazon. Oui, euh, c'est pour plus de facilité, pour vous montrer les références. Si vous les trouvez ailleurs, allez-y. Si vous voulez m'aider, parce que je suis Prime Amazon, donc du coup, je vais avoir une petite commission de 3%, de 5%. Prenez via ces liens, c'est comme vous voulez, c'est juste pour votre information. Alors ensuite, ça vous en est, je vous en ai déjà parlé aussi, le rasoir de sécurité. Celui-là, ça fait 5-6 ans que je l'ai. Donc oui, je change la lame régulièrement. Donc tout ce que vous aurez à changer, c'est les lames qui s'achètent par pattes de 5, 10, 15, 25, 100, bref. Et, euh, et après, il suffit juste de bien le maintenir. Vous voyez, ça fait 5 ans, il est comme neuf. Et... Euh, et j'adore je me coupe beaucoup moins avec ça et je suis pas louée à la base mais je me, me coupe beaucoup moins avec ça je fais tout les aisselles le maillot les jambes avec même les bras l'été j'aime bien faire les bras et, euh, et voilà aucun souci pareil je vous mets les liens en dessous ensuite on va parler des ongles alors pour la petite affaire pour la petite histoire plutôt j'avais une lime à ongles euh, Wilkinson ou un truc comme ça, avec le bord en plastique et la, la, la, la, la partie lime. Et euh, je sais pas ce qu'on a fait ma, ma fille. J'étais en train de me limer sous le canapé et depuis, elle a disparu. Donc du coup, j'ai dû m'en racheter une. J'en ai racheté une en vert parce qu'il paraît que c'est plus doux pour les ongles. Mais voilà, a priori, celle là. Euh, elle dure à vie. Et déjà, la Wilkinson, elle montrait pas de de signes de dessoufflement. Donc au lieu d'acheter des petits trucs là, euh, jetables presque ou euh, qui s'abîment très vite, prenez soit en verre, soit en... Le... Enfin, je connais la Wilkinson parce que celle-là, je l'ai eu, mais depuis mes 14 ans jusqu'à mes 34 ans, elle <rire> ne montrait aucun signe de fatigue. Donc voilà, investissez dans une lime en dur. Voilà. Ensuite, vous reconnaissez ça L'auriculi. L'auriculi de l'Amazona, d'une autre marque, donc qui a une petite perle pour reconnaître à qui il appartient. Euh, donc ça, c'est pour enlever le cerumen dans, le, dans les oreilles. Et on utilise encore des cotons-tiges, que nous prenons euh, soit en papier recyclé, soit en bambou, etc. Euh, pour l'eau, je vous ai déjà dit, euh, moi l'auriculi, j'aime bien pour enlever le sérumène. Mais moi, surtout mon gros souci quand je sors de la douche, c'est d'enlever... Euh, l'eau qui est dans mes oreilles parce que je suis sujette aux, oti aux, aux, titres, aux otites et donc il me faut absolument enlever toute l'eau. Et vu mes cheveux, bah, je me mets de l'eau partout. Euh, et du coup, bah, euh, soit je prends une feuille de papier toilette ou alors je fais avec des cotons tiges Oui. <rire> Ensuite, pour les filles, bah même euh, les garçons, la pince à épiler. Donc prenez-en une de bonne qualité. Moi, j'aime bien les Anastasia Beverly Hills. Il peut y avoir aussi euh, les tweezers Twizerman, ou un truc comme ça. Donc, en aluminium, bon là, elle est recouverte d'une peinture, mais bon, aluminium. Et euh, elles sont de très, très bonne qualité. C'est une qualité professionnelle. Euh, Celle-là, c'est pareil. Et ça fait, je l'ai achetée, euh, si vous me suivez depuis le début, je l'ai acheté quand j'ai fait les iMats. Quand je suis partie à Londres, pour aller voir les iMats de Londres, donc le International Makeup Artist Trade Show. Euh, voilà, j'avais acheté ça. Et depuis, je suis le temps. Et aucun signe de, de, de souci pour pincer des, des poils. Vous savez, à la force, en général, on n'arrive plus à pincer des poils. Ça glisse, ça vient. Aucun souci. Ensuite, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le sixième, alors, c'est la gamme euh, brosse. Euh, ce peigne, vous voyez, je l'ai utilisé avec les cheveux rouges, avec les cheveux bleus, avec bref, c'est un tech Et donc c'est fait en Italie, c'est en bois et je l'adore. Donc il a les, les dents plus ou moins espacées euh, parce que j'ai les cheveux fins et j'ai pas... Une fois que je me suis pas peignée et, euh, et j'ai pas envie de m'abîmer encore plus les cheveux. Pourquoi j'aime bien quand c'est en bois Parce que c'est pas dangereux pour le cuir chevelu. Et donc du coup, dans la même vibe... J'ai ce, cette brosse là quand je fais un brushing à, à ses cheveux, c'est en crainte de sanglier. Alors, oui, c'est pas vegan, je l'ai acheté avant de, de faire attention à ça. Là, pour ce qui m'apportait, c'est que ce soit naturel, biodégradable. Donc, c'était bois et euh, je regardais, elle vais pas encore en coco. Donc, celui-là, euh, et euh, très franchement, donc ça enlève l'électricité statique. Il est vraiment très très bien et ça permet de. Euh, comment dire, diffuser le le, le, le sébum jusqu'aux pointes. Et c'est une petite astuce pour euh, arrêter de laver ses cheveux tous les jours ou tous les deux jours. Moi, je les lave pour l'instant toutes les semaines. J'essaye d'espacer pour arriver à toutes les deux semaines. Et donc du coup, se brosser les cheveux, c'est clé et donc du coup, ben, soit je m'enlève me, je me, je les gros nœuds avec celui-là, après je peux faire ça, ou j'utilise, donc ça c'est le nouveau que j'ai acheté, mais je sais qu'il va me durer des années, c'est toujours de la marque Tech, c'est pour ça que je sais que ça va aller. Donc c'est le bois, c'est du bois, c'est fait en, en Italie, je ne sais plus c'est quel bois. Les picots sont en bois aussi, et là c'est du caoutchouc, et il y a un petit trou dedans pour que ça respire et en gros ça crée aussi un massage au cuir chevelu ce qui favorise la pousse, active de nouveau le euh, comment dire le le sang, <rire> l'activité sanguine, la circulation sanguine voilà, euh, sur le cuir chevelu. Et, euh, et vous voyez, il est, très, il est très, très doux. Ma fille qui a les cheveux très bouclés et très fins euh, a commencé à me la piquer aussi. <rire> et donc il est vraiment super il n'est pas trop lourd mais moi j'aime bien j'aime bien la sensation du bois euh, la prise en main du bois le toucher il est tout doux donc voilà je vous les mets aussi là en dessous j'adore Tech, euh, vraiment euh, ils font des très très bons euh, des très très bons ustensiles qui durent très très longtemps je sais qu'elle va durer longtemps pourquoi parce que en fait j'aime bien its blitz sur youtube et euh, donc c'est une américaine et euh, elle l'a depuis des années et des années. Et donc je, je la regardais déjà cette brosse. Mais à chaque fois je me dis, wow, c'est un peu cher pour une brosse à cheveux. Et là je me suis dit, bon, je me l'offre pour mon anniversaire. <rire> et voilà. Ensuite, on va passer au niveau hygiène pour les femmes. Les serviettes hygiéniques lavables, que ce soit pour les règles ou vous savez les protège-lips. Ils sont beaucoup plus fins, c'est des protège-lips. Je les ai achetés sur Amazon, alors c'est pas des... enfin, en 100% euh, coton Et... Mais c'est pas c'est pas bio, il est pas un ah, coque Celui-là oui, pardon Je ne sais même plus ce que j'achète Bref, celui-là, le noir, il est en coton bio, ok, bonne surprise Et... Mais voilà, c'était le but d'avoir de... un protège-clip, etc Je n'ai pas encore essayé la cup Je ne sais pas si je suis prête pour essayer la cup je ne suis pas du genre à aimer m'insérer quoi que ce soit niveau protection. Hein. Je n'ai jamais accroché au tampon. Du coup, je ne sais pas si j'accrocherai à la cup. C'est pour ça que je, pour l'instant, j'en ai pas encore acheté. On verra. Pour l'instant, ce qui me tente plutôt, c'est la culotte menstruelle. Donc, tout ça pour vous dire, pensez à des euh, alternatives lavables pour vos... Euh, pour vos périodes ou au quotidien, hein, si vous avez des... Flipper. Petit bonus, j'ai acheté ceci sur Aromazone, euh, c'est un petit, il y a de l'eau dedans, c'est un petit diffuseur, en fait ça peut être utilisé pour plein de choses, ça peut... on peut mettre de l'huile essentielle, on peut mettre plein, un petit, se faire un tuner, etc. Bon, c'est pour vous dire que investir dans des petits flacons comme ça, que vous pouvez laver, réutiliser après pour faire vos propres produits de beauté, euh, c'est super, donc ça en fait c'est un diffuseur d'eau, un brunisateur d'eau. Mmh. Euh, sans forcément devoir racheter à chaque fois euh, toute la bonbonne, etc. C'est facile à mettre dans son sac. Vous mettez l'eau du robinet. Et voilà <rire> Il en existe aussi. Vous pouvez même prendre des le, trucs de parfum, mais vous mettez de l'eau dedans euh, pour si vous avez peur que ça tombe et que ça casse avec les enfants, etc. Voilà, petite astuce. Sans avoir le tout grand, vous savez. Parce que mine de rien, c'est assez, en fait. Voilà, voilà. Donc ça... Ce sont les 8 choses que vous, acheterez, vous achèterez une fois et c'est bon, vous les avez pour tout le temps. Niveau hygiène et beauté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous, vous a paru intéressante et dites-vous que du coup, parfois, ces objets sont peut-être un peu plus chers qu'habituels euh, ou que ce que vous avez l'habitude d'acheter, euh, mais ils vont vous durer de longues années celui-là, celui il va vous permettre de ne plus devoir acheter les trucs exfoliants, euh, ça, au revoir les appareils jetables, les appareils, les rasoirs jetables, etc, etc, pareil pour euh, des cotons-tiges, si vous utilisez des cotons-tiges pour les cellules humaines, euh, pour les limes jetables, etc, donc ça, ce sont toutes des alternatives durables, elles sont biodégradable, bon celui-là il est recyclable, on est d'accord, hein, si vous ne l'utilisez plus un jour, vous pouvez le recycler. Sachant que les lames, vous pouvez les recycler, les mettre à la déchetterie. Et voilà J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Dites-moi si vous avez envie de voir ce même genre de, de contenu pour d'autres aspects dans la, de, de, de la maison, en cuisine. Qu'est-ce qu'on a acheté, qui nous durera vie. Euh, voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao